Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 8 août. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce samedi 8 août Il y a une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune En deux phrases. Vue de la terre, on regarde le ciel, qu'est-ce qui se passe Le soleil et la lune, vu de la terre, sont dans le même axe. Ça crée un élément de liaison entre ce qui concerne notre partie consciente, solaire, hein, notre besoin de lumière. Hein, depuis l'aube de l'humanité, on est, on est construit, nous, sur une séquence qui est très simple. C'est une partie solaire qui fait qu'on sort de la grotte de la cahute pour aller chercher euh, de quoi boulotter. Hein, on va à la pêche, à la cueillette, à la chasse, etc. Solaire, les objectifs conscients. Et puis, le soir, quand on a crapahuté toute la journée, parce qu'on est construit depuis des millions d'années, pour marcher, on disait, à environ 10 km par jour. Notre physiologie est construite comme ça. Et donc, on rentre dans la cahute le soir, c'est l'univers de la Lune l'univers des émotions, du ressenti. Alors qu'est-ce que ça crée une nouvelle lune Ça réactualise un cycle où on met en liaison toute cette partie consciente et cette partie inconsciente. Notre disposition à avoir une vision lucide de l'extérieur et la finesse de notre intelligence intuitive, euh, émotionnelle en fait. Donc on amorce un nouveau cycle avec une nouvelle lune, c'est un nouveau démarrage, une sorte de force de vie nouvelle qui va bah, durer un mois tout simplement. Bref, cette nouvelle Lune qui, qui crée un pôle, une sorte de concentration d'énergie d'une grande densité se réalise très précisément donc, samedi 8 août à 16 degrés du Lion, en plein milieu du signe, en plein milieu du deuxième décan, à un degré près, à 13h51 en temps sidéral, ce qui fait que si on rajoute les deux heures euh, quand on est en métropole et qu'on retranche les 9 minutes par rapport à Greenwich, ça sera très précisément, je vous laisse vous vierge cette semaine, à 15h42. Bon, ça ne donne pas beaucoup d'indices plus que ça, mais en milieu d'après-midi samedi, euh, nouveau cycle démarre. Alors, il y a les gagnants. Les gagnants, c'est ceux qui vont bénéficier au maximum de cet apport, cette force, cette densité. On le sait, le soleil en Lyon, il est très puissant. Il prend beaucoup de lumière, il a besoin d'expansion, il a besoin de chaleur, il a besoin de globaliser tout ce à quoi il est confronté. Qui va être gagnant pour cette, cette lucidité globale, cette volonté de redémarrer, de repartir sur des bonnes bases Il y en a cinq. Cinq gagnants. Médians. Et chez vous que ça se passe, mes béliers, mes sagittaires, hein, la période est heureuse en ce moment, et puis également quand c'est en lion, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, là, on on passe un cap, quoi. on démarre un nouveau cycle, on se débarrasse de l'opposition Soleil opposé Saturne de la semaine passée, on démarre sur un nouveau truc. Allez, on va de l'avant de façon extraordinairement positive, on, on crée des nouveaux projets, on prend de l'expansion, on bouge, on se remue, on, on évacue tout cet excédent d'énergie dont on a besoin pour, pour avancer pour un horizon plus libre. Wow, C'est dans cette direction-là que ça se passe. Après, il y a ceux qui vont devoir faire un petit peu attention. Euh, ce samedi 8 août dans l'après-midi, parce que qui dit nouvelle lune dit concentration de deux, des deux luminaires, hein, on, la, la lune on le considère en astrologie comme un luminaire, soleil et lune, les deux luminaires vont être réunis, donc c'est double impact. Donc gaffe, juste samedi après-midi, pour qui Deuxième décan taureau, deuxième décan scorpion, deuxième décan verso. Tous les trois, levez le pied rondeur, souplesse, douceur, arrangement, hein, on lâche prise, on reviendra plus tard, s'il y a une tension dans l'air, on ne donne pas prise, surtout on ne donne pas prise, hein, on n'alimente pas ce truc, euh, qui est un petit peu tendu tout simplement. Voilà. Surtout que ça réveille, si on est très lucide, un carré, une sorte d'élément un peu conflictuel entre ce sol et l'une, et une planète qui s'appelle Uranus, qui est un peu vive, un peu active, un peu, un peu réactive, un peu soudaine, qui est en, en ce moment pile au milieu du taureau. Il y a un carré qui est là, ça passe très vite, mais, mais attention aux agacements, attention à l'impatience, attention à ne pas vouloir faire du, du forcing sur les situations qui bloquent. La meilleure stratégie, on la, on, on la connaît, quand une situation est figée, bloquée, trois attitudes hein, où on se fige, où on rentre dans l'art, où on fait le tour et on attend euh, de trouver des solutions plus rondes. Et puis, en général, c'est la troisième hypothèse qui fonctionne le mieux, euh, celle que j'encourage toujours à faire. Alors, prendre le temps de réfléchir aux situations plutôt que de forcer. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le... Donc, vous avez vu c'est pas mal, hein. j'aime bien moi cette force de vie, soleil en lion il est très puissant, puis à la fin je vous parlerai des conjonctions soleil et lune, quand on les a à la naissance c'est intéressant, je ferai un petit tour vite fait. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre en parallèle Mercure, la communication, étant plus rapide que le soleil dans son cycle, hein, il fait son tour lui en 87 jours autour du soleil de mémoire, est déjà à 23 degrés du lion. Donc, qui a des facilités pour communiquer en ce moment ben, c'est les mêmes, hein, voilà, c'est clair. Donc bon pour communiquer pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux. Vous, tout est fluide, hein, on, on s'adapte, on, on, on a de l'humour, mes gémeaux, on, on, on formule la, le, le, le verbe heureux, mes balances on est euh, très spontané et puis plein de compliments, mes sagittaires, on ne met pas l'esprit critique, surtout pas. Hein. Et puis, euh, mes béliers, vous êtes convaincants, <rire> vous avez la pêche, vous trouvez les bons arguments, voilà, c'est pas mal. Hein. Euh, mes taureaux, on ne prend pas les choses trop à cœur, mes scorpions, on évite de picouiller là où c'est sensible, et puis mes versos, euh, euh, acceptez, acceptez l'idée que parfois, on est confronté à des personnes qui ont des idées un peu, un peu figées, vous qui êtes un, à mes yeux la Quintessence de l'ouverture d'esprit, il faut intégrer le fait que certains n'ont pas des, des visibilités aussi larges que vous, c'est comme ça, nul n'est parfait. Bon, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai toujours dans le ciel, il bah, faut oublier personne, j'ai toujours dans le ciel des planètes qui sont en, en signe de terre. On va changer de registre. Euh, en signe de terre, il y a Vénus et Mars. Et puis, il n'y a pas que Vénus et Mars en signe de Terre. Il y a Vénus, Mars, Uranus, Pluton. Ça fait 4, 40% du ciel dans des signes de Terre. Donc, qu'est-ce que ça donne pour mes signes de Terre Pour mes taureaux, hein, mes vierges et mes capricornes. Hein, surtout, vous trois c'est extrêmement constructif sur tout ce qui est affectif. Vénus en Vierge, c'est le moment de communiquer. N'oublions jamais que Vénus dans ce signe prend une coloration un peu intellectuelle. Donc Vénus, toutes les Vénus en signe euh, gouvernées par Mercure, qui sont les Vénus en Gémeaux et les Vénus en Vierge, ont plus que besoin que les autres, plus besoin que les autres, davantage besoin que les autres plus précisément. Voilà. C'est une question de curseur un peu plus élevé pour communiquer dans le domaine affectif. Les Vénus en Vierge, et donc ça va donner le ton pour colorer un peu tout le monde, ont besoin d'échanges, ont besoin d'être sur la même longueur d'onde, ont besoin de se synchroniser intellectuellement, ont besoin de valider qu'on a les mêmes basiques, qu'on a les mêmes postulats, qu'on fonctionne sur la même ligne, hein, qu'on est sur le même fil. C'est important sur le plan émotionnel, pour vous, Hein, déjà mes signes de terre qui aimaient bien des choses bien concrètes donc comme Vénus est là ça met une goutte d'huile dans les relations affectives pour certains ça augmente un petit peu la gourmandise, hein. pour mes taureaux attention, pour mes cancers qui avaient de beaux aspects de Vénus aussi du coup par le jeu des sextiles hein. pour mes scorpions, mes scorpions eh, faites des compliments hein. c'est toujours bon euh, voyez le bon côté, euh, le mot doux le mot heureux, celui qui fait plaisir ça fluidifie, ça facilite, ça fait du bien mes poissons vous prenez Vénus en opposition attention à ne pas être trop hyper sensible Donc, en ce moment, on intègre davantage les besoins de l'autre. Ça, ça correspond à votre nature, vous aimez bien faire. Et puis, mes capricornes... Euh... Alors, c'est intéressant les aspects de Vénus heureux pour les capricornes, qui, vous, mes capricornes, avez généralement tendance à, comment dire, à vous autoriser la, de tout ce qui est plaisir. Il faut, il faut, quelque part, souvent, les planètes en capricorne ont besoin de mériter avant de savourer. C'est l'effort avant la récompense. C'est vraiment votre truc. Donc, avec Vénus qui vous veut du bien en ce moment, se faire un peu plaisir, euh, ah, mange pas de pain, quoi. Hein, profitez de la bonne période. Euh, ça ne dure jamais longtemps. Là, euh, Vénus vous veut du bien. Pareil pour Mars, la volonté d'action pour les mêmes. Mars donne la pêche, donne envie de bouger, euh, fait qu'on retrousse les manches. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait celle-là. On retrousse les manches pour qui Mars en vierge, motive mes vierges pour avancer, mes taureaux. Mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Avec une valeur ajoutée pour mes scorpions et mes capricornes, parce que chez vous, Mars, à la base, est une planète très puissante. Hein, Mars a la volonté, l'aptitude à faire face aux situations, à affronter. Affronter, j'aime pas ce mot, parce qu'il y a dans le ciel un peu des soleils Uranus qui, qui créent des, des tensions. Donc on va, on va être convaincant, hein, on va être déterminé, on va, on va être efficace, concret, pratique, hein, sans aller jusqu'au point de rupture. ça qu'il faut retenir. Voilà, c'était l'idée. Euh, je... Il y a toujours les planètes en verso, il ne faut pas que j'oublie mes signes d'air. Mes il y a qui Il y a Jupiter, Jupiter, Saturne, Jupiter, Saturne, le gros duo qui est en verso jusqu'à la fin de l'année, veut du bien à mes versos. Hein. Mes versos, vous êtes entre deux en ce moment. Il y a Jupiter qui vous, qui vous dynamise maximum, planète de la chance, et en même temps, il y a Saturne qui vous plombe un peu. Donc vous, mes versos, évitez de vous retrouver dans une situation où vous vous engagez dans des trucs qui vous piègent, qui vous étouffent. Ça va être l'enjeu pour vous, mes versos. Et puis, en tous les cas, ceux qui sont les meilleurs gagnants avec cette, euh, cette dualité Jupiter-Expansion-Saturne-Raison, hein, sont ceux qui sont du coup dans les aspects heureux, donc si ça se passe en verso, mes Sagittaires, tout va bien, mes Béliers, tout va bien, mes Gémeaux, tout va bien, mes Balances, tout va bien, la toile de fond de ces planètes lentes et lourdes vous est éminemment protectrice jusqu'en fin d'année, enfin, je veux pas qu'on l'oublie, parce que c'est l'idée. Hein, toujours voir le bon côté, toujours voir ce qui fonctionne, et puis pas se laisser enfermer dans des trucs qui nous plombent euh, psychiquement, qui nous fatiguent, qui nous angoissent, qui nous stressent. Il euh, y a toujours dans le ciel euh, des trucs positifs sur lesquels on s'appuie. Il euh, n'y a pas d'influence négative, il y a juste euh, une interprétation qui est en fonction de chacun, puis on le sait, nous, on aime bien voir ce qui marche. Voilà, euh, c'était une nouvelle lune. Hein, en lion, très belle, très puissante. Qu'est-ce que j'ai dit Oui, j'ai dit que je vous ferai un petit tour sur les... ceux qui sont nés avec des conjonctions soleil-lune, donc natales. Hein. Euh, parfois, ça, ça crée une dualité. Il faut être lucide. Hein. On met sur le même pôle le soleil principe de réalisation extérieure et lune principe d'épanouissement intérieur. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si l'on est né chacun hein, avec une nouvelle lune, par exemple en bélier, en Bélier, qui va prendre la... il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Hein. En bélier, c'est le, le soleil parce qu'il est puissant, hein, donc ça donne des tempéraments super moteur actifs. En taureau, c'est la lune, c'est l'inverse, donc ça donne des profils beaucoup plus dans le plaisir, dans la sensibilité. En gémeaux, les deux sont neutres parce que c'est Mercure, l'intellect, le mental, donc ça donne des profils exceptionnellement caméléon et adaptables à toutes les situations. C'est hyper intéressant, on s'ennuie jamais avec des, no des profils nés avec des nouvelles lunes en gémeaux. En cancer, la lune gagne, des hyper affectifs, protecteurs et câlins. En lion, c'est le soleil, donc c'est l'autorité la chaleur. En vierge aussi, c'est comme en gémeaux, c'est le côté intellectuel qui prend le dessus. Très bons analystes, Soleil-Mercure en Vierge. Pas toujours assez confiance en eux, mais très bons analystes. Soleil et Lune en Balance. Donc là, on est dans un signe gouverné par Vénus et Saturne. Donc c'est l'amour, le lien, le couple, l'union, l'association. C'est ça qui gouverne. Soleil et Lune en Scorpion, mais c'est une puissance de détermination, une passion concentrée euh, d'une extrême densité. Attention à ne pas polariser, si on a parfois des choses qui coincent, et, et, et essayer de voir Toujours plus loin, hein, c'est devant que ça se passe, mes Scorpions. En Sagittaire, Soleil Lune en Sagittaire, mais c'est les voyageurs. Pour moi, c'est euh, Soleil Lune en Sagittaire, c'est Indiana Jones, c'est Indiana Jones. Hein, c'est imagé. Hein, c'est euh, Soleil Lune en Sagittaire, est le, le, il a euh, Indiana Jones il a son copain au musée du Caire qui l'appelle en oh, disant "On a trouvé une statue, elle est rigolote, on ne l'a jamais vue." Et, euh, Indiana Jones il n'a même pas eu le temps de raccrocher, qui est déjà dans sa voiture en train d'aller les voir. C'est ça, cette puissance d'action et de mobilité de découverte. J'adore moi les Soleil Lune Sagittaire. Après, Soleil Lune en Capricorne. Alors ça, c'est la fiabilité incarnée. Effectivement, la Lune souffre en Capricorne parce qu'on reçoit les injonctions avec et qu'on prend très, très au sérieux. Donc, on freine les émotions, on se contrôle. Au niveau boulot, ce sont des profils éminemment appréciés, très valorisés parce qu'on les adore. On peut y leur confier tout, les clés du coffre. Soleil, et Lune en Capricorne, c'est d'une fiabilité à toute épreuve. Parfois, ils rigole rigolent pas facilement, il faut les chatouiller un peu pour qu'ils se, qu se détendent, mais, mais en matière de confiance, c'est du costaud. Soleil et l'une en verso, c'est l'oiseau sur la branche, c'est le novateur, c'est le professeur tournesol, c'est une créativité, un lien, des amitiés partout, c'est riche, ça bouge. Euh, liberté, liberté, chérie, avec soleil et l'une en c'est magnifique. Et puis soleil et l'une en poisson, c'est les humanistes, quoi. Hein, c'est ceux qui sont sur Terre pour être utiles aux autres, qui sont d'une générosité, d'un cœur pff, énorme. C'est ça. Voilà, je vous ai fait vite fait un petit tour, j'avais envie de faire ça, puis je lui ai eu des demandes merci pour vos likes, pour vos abonnements pour vos petits coucou, pour vos commentaires plein d'amour, euh, voilà hein, je vous ai remis le lien pour le calendrier, je ne sais pas si Olivier le fera, euh, je pense que oui normalement, et puis il y a euh, euh, la tournée qui démarre en novembre il euh, y a un truc pour, pour voir les dates si ça vous va, les villes où je vais passer euh, vraiment je m'en fais une joie on, on va se voir, en vrai, je vais faire un tour de France là. si ça marche bien durant cette deuxième si on arrive à le faire, grand Dieu hein, si on ne nous bloque pas d'ici là euh, on va se voir, et et puis, si ça marche, je ferai toutes les villes qui manquent, quoi. En 2022, on va se faire plein de trucs ensemble. À bientôt. Mille merci.